Alors comme je me sens très en forme aujourd'hui, qu'on est toujours euh, vendredi, enfin, vendredi 13 en plus, vous vous rendez compte. Donc ça c'est un signe qu'il euh, faut peut-être poser des questions euh, ou plutôt faire des tirages sur des questions qui peuvent être assez délicates. Enfin bon, moi je prends comme ça. Enfin bref, donc comme je me sens assez en forme, et eh bien je vais continuer à vous faire des petits tirages. Vendredi 13. Bon, ok. <rire> Espérons que la journée se passe bien. Alors aujourd'hui les retraites, les fameuses retraites. Bien, dans un très vieux tirage, j'avais dit que Caligula attendrait 2022 pour mettre en place sa réforme des retraites. Euh, J'en sais pas plus, hein, pour l'instant, l'état actuel des choses, j'ai pas été creuser la question euh, ce qui se passe en France. Donc on va simplement regarder hein, s'il euh, il va y avoir des, des changements à ce niveau-là. Alors, changement par exemple, euh, mettons, euh, alors diminution des retraites, je ne crois pas qu'on ait le droit, mais en tout cas stagnation. Peut-être augmentation des cotisations qui reviendraient aussi à les diminuer. Hein, enfin bon, façon détournée. Euh, Voir un autre système. Enfin, je ne sais pas. On va regarder. Est-ce que Caligula a l'intention déjà de faire des changements au niveau de la retraite Des retraites. Voilà. Je sais que beaucoup d'entre vous, justement, sont en retraite. Donc, on va regarder ça. Alors, pareil, c'est initiative ici. Et là, cette de bâton, c'est un peu des oppositions. Donc, euh, tout le monde n'est pas d'accord sur la question. Mais l'ASDP montre qu'il y aura des choses qui vont être mises en place. Hein. L'ASDP, là, c'est toujours quelque chose de nouveau. Hein. Et EP, c'est un peu les, les choses que l'on fait un peu avec la force, en tout cas avec la volonté. Donc, euh, oui, il y pense. Bon, malgré les oppositions. Alors, est-ce qu'il va mettre en place des changements au niveau de la retraite Regardez ce qui sort. Alors là, vous avez la mort... Donc euh, on fait table rase et on a un nouveau départ. Donc transformation, route fortune, c'est changement. Valet de bâton et huit de coupe. On quitte, on abandonne quelque chose, mais c'est aussi un nouveau départ. Donc là, on, on va avoir des nouvelles. Le valet de bâton apporte les nouvelles. Les valets, c'est souvent des intermédiaires. Hein. Donc là, il y a des nouvelles par rapport à une transformation, un changement et donc, on quitte quelque chose et on, on fait autre chose. Donc, on abandonne un système éventuellement. Donc, euh, il, il va y avoir effectivement des changements au niveau de la retraite. Bon. Alors, est-ce que ça va passer par la, le, système, le nouveau système mis en place C'est pareil. Vous hein, voyez, le 6 de bâton, il est conquérant. Donc, on fait avancer les choses. Alors, il y a une tempérance. Donc là, il va y avoir... Euh, des questions, alors, attendez, de temporisation. Donc pour moi là, c'est euh, toujours une recherche de compromis, c'est-à-dire qu'il est en train de plancher sur la question pour changer les choses, mais sans non plus se mettre à dos la population. Ah, hein, la tempérance, on tempère, donc on cherche un petit peu des compromis. Bon, ici de bâtons effectivement, c'est pareil. Hein. Là, on avance, euh, c'est des nouvelles, normalement c'est des bonnes nouvelles, mais... Là, il y a quand même la mort avant, donc je ne suis pas si sûre que ce soit une aussi bonne nouvelle que ça. Alors, on va regarder quel domaine. Ouais, donc c'est vraiment, voilà, c'est les sous, hein. Bon, alors là, il s'agit de récompenser ceux qui ont bien travaillé, bien. Donc, il va y avoir une espèce de revalorisation ou de recalcul, vous hein, voyez euh, Alors, est-ce que c'est par rapport à... Un euh, un, un allongement du temps de retraite, puisqu'on récompense ceux qui ont bien travaillé ou ceux qui ont longtemps travaillé. Il y a, y a une espèce de, de recalculation, là, de, de, de reformulation au niveau des bases. Hein. Il, il va y avoir vraiment des changements, oui. Mais ça va être fait un petit peu de façon toujours... Hein, euh, euh, en cherchant la collaboration, en cherchant un peu les, les solutions qui ne soient pas trop non plus, trop drastiques. Hein. Mais il y a bien des changements à la base. Hein. C est, c est, pour moi c'est un recalcul, il va y avoir un recalcul par rapport soit au travail fourni, combien de temps, voilà, ou alors euh, combien vous avez gagné, enfin il y a quelque chose comme ça, il y a une recal un recalcul qui va se faire. Bon c'est l'empereur, c'est lui, on ne le, le présente plus. Hein. Alors il va vouloir mettre en, en, en route des choses, ça ne va pas être si facile que ça quand même, hein, puisque j'ai le chariot. Mais il aura gain de cause. C'est-à-dire qu'au départ, bon bah, il sera un peu freiné, mais il va quand même y arriver. Neuf de denier, c'est satisfaction. Donc oui, je dirais oui. Changement au niveau des retraites, oui. Qui repassera certainement par un recalcul au niveau des bases, au niveau du temps. C'est sûr. Bon, alors, comment ça va être accueilli, ce projet, par la population Alors, neuf de coupe. Alors, je dis la population. Deux de coupe, c'est la collaboration. Alors, neuf de coupe, normalement, c'est bien. C'est un vœu réalisé. Bon, ça veut dire qu'en fait, il va réaliser son truc, ouais. Alors, deux de coupe. Il y a quelqu'un qui va intervenir dans cette histoire. Le roi de coupe. Ok. Donc, c'est encore un homme qui intervient. Il va y avoir les institutions là qui vont devoir voter à ce sujet. Il va faire intervenir aussi, à mon avis, les. Alors ce que c'est, les syndicats, enfin. des, des organismes. Je ne vois pas la réaction de la population pour l'instant. Ça, c'est la Ursula, encore une fois, l'Europe. Ah non, il voit... Il, je ne vois pas la... la, je, je vois pas la euh, comment dire La réaction de la population. Mais ça va se mettre en place. Je vais essayer de revoir. Peut-être pas que je mélange tous les personnages non plus, hein, parce que je suis partie sur lui. Alors, est-ce que les gens vont accueillir la réforme des retraites, la revalorisation, tout comme ça. Hein. Comment ça va être accueilli. Ouais, donc là c'est le vol. Vous voyez, le, le, le truc qui change. Hein. Bon, l'étoile quand même. Mais il euh, y, y a un vol, mais il y a l'étoile. Alors ça atténue un peu. C'est quand même une malhonnêteté, là, hein. qui sera découverte. Hein. Hein, vous voyez que le voleur il s'en va, il, il prend cinq épées donc il, il vole quelque chose, mais son larcin est découvert. Donc c'est malhonnête, mais ça va se savoir. Mais J'ai quand même l'étoile, donc ça c'est bien. D'une certaine façon, c'est que euh, ce ne sera pas aussi catastrophique que l'on pense. Voilà, en gros c'est ça. Hein, je pense. On va regarder rapidement au niveau des retraites, il si se peut avoir quelques informations. Curieusement, j'ai l'étoile quand même, donc ça atténue. On va regarder avec le Dixit ce qu'on peut avoir au niveau des retraites. J'avais vu dans un autre jeu qu'il allait changer des choses à ce niveau-là. Alors j'ai une clé et j'ai un labyrinthe. Ouais, ça va être encore compliqué cette histoire. C'est aussi un problème qui n'est pas facile à résoudre apparemment. Alors, les retraites. On va faire un jeu comme ça en croix. La réforme, qu'est-ce que ça va donner tout ça Ou alors le cadeau, ben, ça c'est la retraite. Hein. Normalement c'est le cadeau qu'on reçoit. Là c'est plutôt une belle carte. Le fantôme du passé, ouais. Ah ouais, ah ouais ça c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a une catégorie de la population, des retraités qui vont s'en sortir et une qui ne voit pas s'en sortir. Là c'est le passé. Oui, oh, la retraite, effectivement, c'est par rapport à quelque chose qui est passé. Mais il y a les assiettes vides. Oh, il va y avoir un recalcul. Alors là, c'est l'hippocampe. Un bon, peu bizarre cette carte-là, mais ce n'est pas une mauvaise carte. C'est une carte de triomphe, hein, pour moi. Hein. Donc ça devrait se faire, cette histoire. Ouais, ils vont, ils vont y arriver, à, effectivement, à mettre en place leur projet. Ils veulent le mettre même en place rapidement. Hein. C'est bien la retraite, encore une fois, c'est le cadeau que vous recevez. Hein, donc c'est ça. Ça va être mis en place rapidement. Là, une histoire de croissance. Et là, ouais, donc c'est ça. Tout le monde n'y aura, aura pas de droit. C'est très curieux. Bon, ok. Ouais, il va y avoir euh, des contestations, mais malgré tout, victoire sur les contestations. Ouais. Il y a toujours des gens qui vont aller contester, mais ils arriveront à faire ce qu'ils veulent. Là, les histoires de croissance. Ouais. Alors, il va y avoir pour moi un recalcul. Il y en a qui vont être plus touchés que d'autres. Ça, c'est le champ de sucette. Donc, c'est bien la propriété. Donc, c'est bien, encore une fois, les retraites, hein, ce que l'on a. Chasse gardée, donc ce qu'on qu reçoit. Mais euh, il y en a qui ne vont pas être contents dans cette histoire. La perle, d'accord. Donc, ça, c'est l'histoire d'argent. Il ouais, y, y, y a un bateau qui est échoué. Donc,. Euh, il va y avoir un manque. Il y a des gens qui n'auront pas droit à la retraite ou qui, qui, auront, qui auront droit. Ouais, il y a une coupure. Donc, c'est ça. Alors, soit il y en a qui. Alors, pas droit, peut-être pas, j'exagère, mais en tout cas, il y a une coupure. Hein, ça, c'est quand on dit adieu. Donc, on dit adieu à quelque chose. Donc, on finit quelque chose. Donc, c'est bien un travail qu'on finit. Mais, mais ils vont faire des coupures. Il y a, un coup, il y a une coupure. Et l'huître perlière. Donc, ça, c'est le monde. Euh, ça, ça, alors, c'est pas forcément le monde, hein, mais c'est l'Europe. Hein. Il va y avoir un problème au niveau des retraites. C'est amusant parce que euh, ça met également ça en relation avec les choses mondiales. Ouais. J'ai peur quand même qu'on doive couper, vous voyez, on doive couper dans les retraites, on doive sabrer un peu par une revalorisation, un recalcul. Et là, vous voyez, le bateau est échoué, donc... Euh, il y, a, il y a un manque de quelque chose, hein. c'est sûr. Hein. C'est-à-dire qu qu'en fait, ils ont tellement aussi tiré sur la, les, les finances, la dette publique et tout, c'est que les fonds vont manquer. Il y a un manque de fonds. Vous voyez, le bateau, il était chaud, il ne peut plus avancer. Donc, il va être obligé de couper. Enfin, pour moi, c'est ça, c'est sûr. Hein. Ils, ont, ils vont... C'est à cause de leur... Il euh, faut que je raspole, enfin, quand même, mais... À cause de leur, on va dire, inaptitude, incompétence, enfin bref. De tout ce qu'ils ont fait, c'est du n'importe quoi, en gros, hein. Et du coup, il va y avoir un problème de financement qui va se poser. Ouais, mais donc il va falloir trouver des solutions rapidement. Hein. Donc, ça, va être, ça va être du n'importe quoi. Ça va être du n'importe quoi, ce qu'ils vont nous faire mettre, mettre en place. Donc, ça, c'est les, les, les, organismes, les organismes de retraite qui surveillent un peu tout ça. Mais ça va bien être mis en route, hein. Voilà, il va y avoir une annonce, et vous allez avoir l'annonce qui va euh, susciter euh, des éclairs, donc de la colère, hein, c'est sûr. Bon. Mais c'est l'Europe, hein, ouais. Bon, je ne m'attends pas à avoir une retraite, hein, d'ailleurs. Hein. <rire> J'espère que je pourrai travailler à un âge avancé, parce que de toute façon, on n'aura rien ici, hein, donc Ouais, donc il va y avoir des discussions, hein, des discussions stériles, hein, voilà. Au niveau de l'Europe à ce sujet c'est bien les personnes âgées. Hein. Alors, personnes âgées, il faut, faut se protéger. Alors, je sais pas comment, mais il y a un totem. Donc ça, c'est les questions de protection. C'est bien les personnes âgées. On est bien dans le thème. Hein. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Vous avez l'or sur lequel on dort. Et la roue de la fortune. Bon. Donc, oui. Changement au niveau des retraites, c'est sûr. Ça va être mis aussi en place, pas que en France, mais à mon avis, au niveau de l'Europe. Il va y avoir des, des discussions à ce sujet. Vous avez bien les personnes âgées, ça va être mis en route. Changement, mais alors pas positif. Hein. Et vous voyez l'or, donc l'or euh, qui est gardé, l'or qui n'est pas redistribué. Donc, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire qu'il va y avoir un problème au niveau de la redistribution, au niveau des retraites. Donc, ils, ils, vous êtes, ils vont être obligés de faire des coupures. Alors, quand je dis coupures, c'est euh, diminution alors par le biais de l'impôt, par le biais de, de ce que vous voulez, hein, recalcul, Enfin, de toute façon, il faut s'attendre effectivement à des changements au niveau de la retraite. Mais pas positif, hein, c'est sûr. Bon, ok. Donc, vous êtes prévenu, voilà. Bien, donc, c'était premier petit tirage sur le sujet des retraites. Alors, le second sujet, c'est à propos du quinquennat septennat, éventuellement, on va regarder ça rapidement. Déjà, s'il si, euh, peut y avoir un, une, un allongement que l'autre, il va vouloir remettre en route, hein, puisqu'il va avoir les pleins pouvoirs. Et puis, peut-être une question qui peut-être plus sympa, c'est combien de temps il va rester hein donc, on va regarder. Est-ce que Caligula, Caligula va vouloir allonger le temps du quinquennat et donc passer au septennat Voilà. On va regarder ça rapidement. Le voleur et la tour. Ah, mais il y a des choses qui vont se casser la figure. Hein le chaos, la destruction. Mais ça, c'est lui. Ça veut dire qu'en fait, il a envie de tout détruire. Hein le voleur, le malhonnête, euh, voilà. Il a envie de tout casser. Bon, ben ça... On n'est pas très surpris. Hein. Mais bon, par rapport au quinquennat, est-ce qu'il a envie de, euh, de le faire euh, mettre au septennat hein Alors, tu vois les, les revers de fortune, hein, c'est fou. Hein. Il, il va vraiment avoir un problème d'argent. Hein. Ça ressort. Hein. Là et là. Nécessité d'équilibrer les balances. Ouais. Ouais, mais il va récolter les sous. Hein. Ré... C'est marrant, je le vois entouré d'argent, cet homme-là. C'est incroyable. Revers financier, mais ça, c'est la France par contre, lui, c'est bon, quoi, l'héritage. Hein. Il a le, le coffre. Lui, son coffre, il est plein. Hein. Le roi de Denier, vous voyez, il est content. L'homme matérialiste, hein. c'est lui, là. Alors, nécessité d'équilibrer les finances, ça, c'est plutôt la France, là et là. Mais lui, il est riche. Bon, alors, ça ne répond pas à ma question. Est-ce qu'il va vouloir, euh, donc, faire un septennat ouais, Toujours le malhonnête. Hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est Ouais, c'est incroyable. Je ne sors que des questions d'argent. <rire> pour vouloir en garder le plus possible. Ah, j'ai pas la réponse oui, non. Hein. J'ai simplement le fait qu'il va vouloir vraiment dévaliser tout ce qu'il peut. Mettre de l'argent, de l'or dans ses coffres. C'est ce que je vois, moi. Là, on garde les sous pour soi, c'est l'avarice. C'est. Mais je vois pas que le qu'il. Ouais, est-ce que le quinquennat va devenir septennat Je l'ai pas, ça. Ah, je suis pas sûre. J'ai une déception à ce niveau-là. Non. Non, non. Il sera empêché d'une façon ou d'une autre. Il y a déception. Mais par contre, il va s'en mettre plein les poches. Bon. hein Voilà. Donc ça, vous le savez. Enfin bon, on sait très bien que de toute façon, euh, il a mis ses sous euh, non, non déclarés, on va dire. Il les a mis à l'abri. Bon, ça, c'est sûr. Bon. J'ai la, la, la confirmation ici. On va regarder maintenant s'il va rester longtemps. Alors euh, voilà, on va, on va voir, Alors j'ai une carte qui s'est retournée, j'ai une carte d'abandon ici, ce qui, nous ferait, ce qui serait bien notre affaire quand même, hein, qu'il s'en aille, et le 8 d'épée c'est pareil, c'est une situation difficile, un peu une, euh, une situation dans laquelle on ne veut pas voir la vérité, on refuse de faire un choix, alors on refuse de faire un choix qui pourrait libérer, mais à notre côté on s'en va, ah ah, Serait-il contraint à partir On va voir. Alors, est-ce qu'il va rester jusqu'au bout, donc de son quinquennat Alors là, j'ai le deux de coupe. Donc ça, c'est une relation, une relation, une association et des choses rapides. Ok, ok. Pour l'instant, ça ne me répond pas. Est-ce qu'il va rester jusqu'au bout Chevalier d'épée, c'est lui qui veut aller en guerre. Encore le l'homme malhonnête et fourbe. C'est l'empereur, c'est lui. Ah, toujours l'argent Mais c'est incroyable, hein Mais c'est pas, pas ça que je demande, moi. Je sais qu'il a de l'argent. Je sais qu'il veut voler. C'est pas ça que je demande. Je veux savoir s'il va rester jusqu'au bout. En fait, ce qui m'a c'est que son, son, sa préoccupation première, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Et euh, aller en guerre. C'est incroyable. Alors, est-ce qu'il va rester jusqu'au bout le valet de coupe. Donc ça, c'est des nouvelles. Encore les sous. Le fardeau. Eh ben, ça va pas être si facile qu'il le pense. Le pape, c'est les institutions. Encore les sous. Oh là là, justement. Non, il y a un truc qui s'écroule. Bon. Euh, alors c'est marrant parce que j'ai beaucoup de cartes d'argent. Donc quand j'ai comme ça plein plein plein d'histoires de, de sous, c'est qu'il va y avoir un vraiment vraiment un changement financier. Oui. Bon que lui il prenne des sous de son côté ça on le sait, mais là il y a il y a un changement financier qui va se mettre en route. C'est sûr. C'est pour ça que je vous sors toujours l'argent et que ça va être malhonnête. Hein. Alors, dévaluation, euronumérique, que sais-je, tout ça à la fois, oui. C'est sûr, c'est dans ces projets, ça va se faire. En tout cas, pour en revenir à la question posée, ça va se casser la figure, son truc. Enfin, lui, en tout cas. Là, euh, il est expulsé. Hein. Le diable, bah, c'est lui. Hein. Alors, c'est vrai qu'on peut dire aussi qu'il veut tout détruire, mais moi, la, la question, c'était ce qui reste jusqu'au bout ça, c'est l'Union. Ah, je viens de le comprendre. C'est l'Union européenne. Union, Union européenne, Ursula. Alors, est-ce que c'est la fin de l'Union européenne, cette histoire ah, Il y a une décision à prendre. Ouais, bof. C'est pas bon pour l'Europe, hein, je peux vous dire. Hein. Alors, est-ce qu'il va rester jusqu'au bout Non. Non. Il ne va pas rester jusqu'au bout. Et à mon avis, il euh, y aura un gros, gros problème qui va arriver. Un truc qui va se casser la figure, et c'est en relation avec l'Europe. Et là, on est à terre. Un mauvais choix, en fait, qui va être fait et qui va conduire à... Voilà. Donc, non, il ne restera pas jusqu'au bout et il est bien possible que ce soit en relation avec la catastrophe financière qui arrive. Et puis aussi, le, le conflit que l'on connaît, bon ça va être la, le, le truc en plus, quoi. Mais là, euh, non. On va regarder avec le pendule si on peut avoir une petite idée quand même. Parce que là, au niveau du temps, j'ai n'ai pas hein, dans le tarot. Euh, on va regarder. Est-ce qu'il va rester, on va dire, euh, déjà jusqu'à la fin d'année hein? On va y aller comme ça. Alors, je vais prendre là. Alors, est-ce que lui, il va rester déjà en poste jusqu'à la fin d'année Est-ce qu'il va rester en poste jusqu'à la fin d'année Est-ce que Caligula va rester... Il ah, faut que je vous mette le... lève je... le cou, dit Paris. Alors, est-ce qu'il va rester jusqu'à la fin d'année en poste donc, est-ce qu'il va rester au gouvernement jusqu'à la fin d'année Ah, non. Non Ok. On va poser la question dans l'autre sens, donc. On va être cohérent. Est-ce qu'il va devoir partir d'ici la fin d'année Pour une raison ou d'une autre. Une autre. Est-ce qu'il va devoir partir d'ici la fin d'année Est-ce qu'il va devoir partir d'ici la fin d'année Ah, ben, bah, vous voyez, il est cohérent, mon pendule. Il me dit oui, hein. Oui. Bon, bah écoutez, hein. le, si le pendule se trompe, bah, ce sera la faute au pendule. Voilà, donc vous venez pas me tomber dessus. Hein. OK Mais apparemment, le pendule qui ne restera pas jusqu'à la fin d'année. Mais moi, je vois des trucs hein, sur l'automne. Hein. Il y a un gros gros truc qui arrive. Euh, bonjour. Hein. Euh, après, ça change rien par rapport à ce que j'ai dit et que comment je vois le monde évoluer, parce que ça, c'est autre chose, à mon avis. Hein. C'est le numérique, etc., etc. C'est autre chose. C'est plus, éventuellement, peut-être plus à long terme. D'accord Mais là, par rapport à lui, là, lui, lui, lui, là, non, il ne va pas rester jusqu'au bout. Hein. Et il y a un truc qui va arriver en fin d'année. Bon, écoutez, il faut garder espoir Alors, est-ce qu'on on va essayer de creuser un peu le sujet Est-ce que ça va être en relation avec le conflit Donc, est-ce qu'il va lui arriver des bricoles en relation avec le conflit bah bon, écoutez, il tourne tout de suite, hein. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il tourne. Hein. Ouais, ça va se retourner contre lui, cette histoire, vous allez voir. Voilà, donc un petit peu d'histoire... Euh, donc un petit peu d'espoir euh, dans cette histoire euh, compliquée. Il n'empêche qu'on devra vivre avec les conséquences de sa euh, monumentale... Euh, je ne vais pas dire le mot. On va dire euh, incompétence, inaptitude, folie. Hein, vous pouvez choisir. Et vous pouvez rajouter le mot « commence par C » qui finit par « IE ». Voilà. Mais euh, lui, à mon avis, il va dégager. Mais on aura les conséquences derrière. Hein, je vous l'ai dit, hein, euh, pénurie, machin, inflation, euh, la, la, les finances qui s'écroulent, enfin bref, euh, tout ce qu'ils ont voulu mettre en place, en fait. Hein. Donc faites bien attention à vous. Hein, je, voilà, je vous donne toujours des petits conseils. Prévoyez, prévoyez, prévoyez. Et puis, de euh, toute façon, euh, bon, bah, lui, de toute façon, il aura le retour de bâton. Voilà. Allez, je vous fais la bise et je vous dis à bientôt. Au revoir.